à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 24 avril, deuxième vendredi après la Pâque de l'an 2020, et nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud -Sigui, bonjour, le frère Éric Paulet, bonjour. et moi-même, Emmanuel Perrier. Mais un invité vient se joindre à nous aujourd'hui, de manière exceptionnel par la magie des ondes, le frère David Perrin qui se propose de nous introduire à notre texte. Bonjour frère David. Bonjour mes frères. Parmi les nombreux mythes qui structurent notre imaginaire politique et notre inconscient collectif, figure celui du sauveur, dont nous attendons impatient la venue chaque fois que nous sommes collectivement éprouvés. Dans un ouvrage célèbre, Mythes et Mythologie Politique, l'historien Raoul Girardet a mis en évidence quatre types de sauveurs qui cristallisent régulièrement nos espoirs. Le premier porte le nom de Cincinnatus, cet ancien patricien romain retiré sur ses terres que l'on supplie de revenir pour sauver la République en danger. Cincinnatus est la figure du passé dont brusquement nous nous souvenons. Nous qui étions jusqu'à présent des hommes sans mémoire, sans cesse projetés vers l'avenir, nous nous mettons à chercher, dans les temps anciens, les remèdes aux maux présents. Nous faisons mémoire de la grande peste et du choléra pour comprendre le fléau qui nous frappe. Les héros d'autrefois deviennent les héros d'aujourd'hui. Tom Moore, ce vétéran anglais de la Seconde Guerre mondiale, qui accomplit héroïquement en déambulateur ses 100 longueurs par jour, devient l'icône de nos combats et des 100 pas que nous faisons dans nos maisons. Suspendus à nos postes radio et à nos télévisions, nous réécoutons le discours de la reine Elisabeth, comme nos arrière-grands-parents écoutaient celui de son père, le roi Georges VI. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours du passé Le deuxième type de sauveur que nous appelons de nos vœux a les traits d'Alexandre le Grand. Nous attendons que se lève un chef capable de nous entraîner dans une course éclair, de nous faire passer haut la main les épreuves que nous vivons. Nous cherchons un homme de notre temps, un homme du présent qui transcendrait les clivages de l'Ancien Monde. De ce Sauveur, nous nous doutons bien qu'il sera l'homme d'un instant, l'homme d'un seul tour, et qu'il risquera peu de temps après d'être foudroyé. Mais qu'importe s'il peut nous remettre en marche. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Du présent Le troisième Sauveur-type que nous espérons est un sage, à la manière de Solon, le grand législateur de la démocratie Athénienne. Un homme dont la sagesse ou la science fait autorité. Un homme réputé, que l'on vient consulter. Un professeur Raoult qui administre ses traitements à temps et à contre-temps. Un homme qui sait et qui trouvera seul la solution pour nous guérir et nous sauver. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours De l'art technique scientifique, médical. Le quatrième grand modèle de sauveur qui habite notre imaginaire, selon Girardet, est l'homme providentiel, semblable à Moïse, qui vient libérer son peuple de la main des Égyptiens. Aujourd'hui, comme hier, il nous faut un homme capable de nous faire sortir de la nasse, nous extraire du système politico-économique où nous sommes englués pour retrouver notre liberté, nos droits, notre autonomie. Avec cet homme, peut-être, nous serons de nouveau nous-mêmes, libres, forts contre les autres, à nouveau souverains, maîtres de notre destin. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours À cette question, nous avons, nous, chrétiens, la réponse. Le Sauveur en qui nous avons mis notre espérance n'est ni Cincinnatus, ni Alexandre le Grand, ni Solon, ni ce Moïse politique tel que Girardet l'interprète. Notre Sauveur n'est pas une figure mythique, imaginaire, fruit de nos projections, de nos désirs et de nos peurs. Notre Sauveur, en vérité, est déjà venu. Il ne ressemblait pas à ce que nous attendions de lui. Il nous a sauvés en n'ayant pas à se sauver lui-même. Ce Jésus, car c'est lui notre Sauveur, reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. C'est lui qui est notre force et notre rempart. De lui vient notre salut. Nous espérons qu'il fasse de nous ses apôtres, par sa grâce, pour rendre l'espérance au monde. Comme saint Paul, nous voulons devenir les esclaves de Dieu, les apôtres de Jésus-Christ, envoyés par lui pour mener à la foi et à la connaissance de la vérité les élus de Dieu, pour redonner l'espérance de la vie éternelle, promise avant les temps éternels, par Dieu, qui ne ment pas. Merci beaucoup, frère David. Ainsi comme tu nous l'as expliqué, nous avons notre Sauveur et dès lors notre espérance n'est plus la même parce que nous n'avons pas à l'attendre, il est déjà venu et il est avec nous. Nous pouvons nous tourner maintenant vers ce texte de l'Épître à Tite euh, euh, auquel tu nous as introduit, frère Renaud. Au chapitre 1er et 2e. Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ pour mener à la foi les élus de Dieu et à la connaissance de la vérité conforme à la piété, pour l'espérance de la vie éternelle, promise avant les temps éternels par Dieu qui ne ment pas, qui a manifesté au temps particulier son Verbe par une proclamation, laquelle m'a été confiée par une disposition de Dieu notre Sauveur. La grâce salvifique de Dieu s'est manifestée à tous les hommes, elle qui nous éduque, afin que nous renoncions à l'impiété et au désir du monde, pour que nous vivions dans la tempérance, la justice et la piété dans le siècle présent, attendant la bienheureuse espérance et l'épiphanie glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, lui qui s'est livré pour nous afin de nous racheter de nos transgressions et de s'acquérir pour lui-même un peuple purifié, acceptable, zélé pour les bonnes œuvres. Parle ainsi Exhorte, reprend avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Ainsi donc, nous voyons Paul, euh, apôtre, qui encourage un de ses frères euh, disciples, un de ses disciples du Christ, qui lui-même a la charge d'une communauté, Tite, et pour l'encourager, pour lui dire comment gouverner l'Église, dont il a la charge, en fait, Paul s'appuie sur cette espérance dans le Christ. Alors, euh, une chose euh, tout à fait frappante, quand on lit ce texte comme la, la proclamation du Sauveur, dans lequel nous mettons notre espérance, et qu'on le compare avec la, la typologie euh, dressée par euh, Raoul Girardet, dont nous a parlé le frère David, euh, c'est tout à fait étonnant qu'en fait euh, Girardet ne mentionne pas le Christ, <rire> alors que le Sauveur par excellence... Euh, même d'un point de vue culturel, c'est étonnant hein, qu'ils n'y songent pas. Comme s'il si, euh, y avait dans le Christ Sauveur euh, l'institution de quelque chose qui échappe radicalement, dans une large mesure, à, la, à ces typologies, euh, certes, qui mettent en valeur des, des, des phénomènes culturels très intéressants euh, qui traversent les civilisations, mais là, euh, avec Jésus, c'est vrai que on se dit, mais voilà, mais euh, on, a, on, on passe à autre chose. <rire> et, et je pense que c est, c est, Jésus est irrécupérable euh, de ce point oui. pour un, un salut politique. Parce que euh, oui. on voit bien ici que la, les figures évoquées par Gérardet sont des figures politiques. Elles sont retenues en raison de leur rôle politique. Or, oui. en fait, Gérardet est, est empêché d'utiliser le Christ parce que le Christ a bien pourtant un peuple, est bien venu sauver un peuple et grouper autour de lui un peuple, mais pas dans une espérance politique, oui, oui, pas oui, dans une je... espérance de ce temps. Exactement, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, on est complètement euh, euh, giflé, on se sent... <rire> Quand on lit l'Épitratite à côté, on se dit, mais euh, voilà, oui, je ne pourrais jamais faire rentrer ça dans les cases de Girardet. Ça, c'est très, très net. Hein Ça, Jésus, ce n'est pas le cinquième type de sauveur parce que Girardet, on aurait oublié un. Alors, à quoi est-ce qu'on le voit Eh bien, il y a une, une, une chose peut-être qui peut nous faire entrer dans la réflexion. C'est euh, donc... Euh, alors, il y a beaucoup d'expressions importantes dans, dans l'épitratite, enfin, cet extrait que nous avons cité. Je retiens celui-là d'abord. « La grâce salvifique de Dieu s'est manifestée à tous les hommes, elle qui nous éduque, afin que nous renoncions à l'impiété, pour que nous vivions dans la tempérance, la justice et la piété, dans le siècle présent. Euh, » C'est assez intéressant parce que c'est, à mon avis, un des rares lieux, peut-être même le seul, où l'on dit que euh, le Christ nous a obtenu la grâce qui éduque. Ici, la grâce éducatrice. C'est quelque chose, c'est une notion vraiment particulière euh, à ce texte. À mon avis, c'est un, un, un phénomène unique dans le Nouveau Testament. Euh, il faut savoir, pour bien la comprendre, que la morale antique, et au fond, elle est restée comme ça jusqu'à peu de temps, en réalité, consiste à suivre la nature, au sens où c'est la nature qui éduque, comme une maîtresse de vie, suivre la nature... Euh, c'est précisément se mettre sur la voie de la vertu. D'ailleurs, les vertus elles-mêmes viennent se greffer sur la nature pour en parfaire, en rendre présente les potentialités. Et donc, euh, on voit bien que la, la, la vie bonne, hein, c'est celle qui, euh, qui, se, qui se sert du dynamisme inscrit dans la nature pour le cultiver, l'orienter, et cette orientation s'appelle les vertus, mais lesquelles sont greffées, bien sûr, sur la nature. Euh, ici... Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Paul nous dit que ce n'est pas la nature, mais la grâce qui éduque. Et ça prend tout son sens si on rapproche cette expression de l'épître de Pierre, celle qui nous a retenu hier, euh, où qui dit euh, « la grâce est participation à la nature divine mmh. ». Et euh, donc on comprend quel est le moyen terme qui permet à Paul de dire que la grâce éduque, c'est parce que la grâce étant une forme de nature, une participation à la nature divine, eh bien, euh, tout comme la nature, elle éduque simplement. C'est analogue. Le, la, la, parce qu'il y a la nature d'un côté, mais il y a aussi la grâce de l'autre. Euh, simplement, Paul nous dit que euh, voilà, la, la vie du chrétien consiste à suivre la grâce, plutôt que la nature, en quelque sorte, comme une maîtresse de vie ce qui institue une nouvelle nature, ou plutôt un agir surnaturel, disons, qui est inscrit en nous au même titre qu'une nature comme un dynamisme intérieur qui permet d'actualiser des potentialités, de les rendre présentes, ces potentialités étant inscrites en nous par la vie de grâce, par l'habitation des personnes divines. Et euh, donc, ça fait que l'agir de l'homme... Son opération est transfigurée par, euh, des, euh, justement par la grâce hein, qui lui permet de poser lui-même de façon autonome, libre, responsable, euh, capable de rendre compte de ses actes, euh, mais d'un agir surnaturel. Et voilà évidemment l'origine, ce qui nous permet de poser des actes d'espérance. Nous en avons parlé déjà de multiples reprises. L'espérance porte sur Dieu sur la vie éternelle, sur les, euh, la, les biens les meilleurs qui dépassent notre nature nous, auxquels nous pouvons prétendre par l'espérance, c'est un bien difficile à acquérir, mais, qui, mais dont la quête devient possible par cette habitation de la grâce. C'est intéressant, de, dans ce, si on con, prolonge légèrement ce que tu dis, de, de bien noter que euh, la cette vie selon la grâce, cette, vie, cette éducation selon la grâce, ne nous donne pas une manière ne nous donne pas une morale différente de celle de la nature, parce que ce serait, ce serait le cas s'il y avait si Dieu qui nous donnait la grâce n'était pas Dieu qui, nous, qui avait fait la création, Alors, oui, oui. Dieu qui a fait la nature ne va pas la détruire, détruire la morale de la, venant de la nature par la, par la vie de la grâce il y a, mais on voit bien que ce, que ce à quoi elle nous éduque, c'est à renoncer à l'impiété et au désir du monde, c'est-à-dire l'absence de cette religion, de cette gratitude à l'égard de Dieu et la soumission au désir du monde, pour en réalité accomplir d'une manière en fait plus plénière la tempérance, la justice voilà. et la piété qui sont le propos même de la morale. Bien hein sûr. Donc il, pas de, euh, il ne s'agit pas de de surpasser, de passer à autre chose, voilà. mais plutôt d'accomplir dans le temps présent, euh, d'accomplir dans le temps présent euh, ce que des morales naturelles n'arrivent pas elles-mêmes à réaliser. Exactement. Et d'aller plus loin, de, en fait, parce que les désirs sont portés plus haut. Exactement, puisque on voit bien que cette triade qui est ici mentionnée, la, la tempérance, la justice et la piété, on pourrait la, les retrouver dans une large mesure dans des... Euh, dans des, dans des philosophies anciennes, euh, d'ailleurs tout à fait nobles et louables, <rire> pour lesquelles nous avons la plus grande estime. Et du fait, ce ne sont pas des vertus différentes. En revanche, c'est le, le motif qui les actionne, euh, qui lui est surnaturel, hein, en vertu de la vie de la grâce. Puisque, étant une participation à la nature, ben, de façon analogique à la nature, elle fait posséde, posséde, poser des actes de vertu. Et donc, ben, ces vertus, on peut les appeler tempérance, justice et piété bien sûr. Mais c'est vrai que ce sont ici, euh, on rentre dans, un, dans un, en réalité dans une, une dimension différente de la, de la vie euh, humaine, à la fois qui est fondée sur Dieu et sur sa providence, euh, à la fois comme source, comme origine et comme moyen pour y parvenir. Bien entendu, une, c est, c est la, on voit bien que c'est la, la religion, hein, le, le, le, le, le, le contact brûlant avec le Seigneur, euh, ici signifié par cette habitation de la grâce, d'un principe d'opération intérieure euh, qui, euh, qui est la clé de cet euh, cette agir surnaturel dont nous parle Paul. Et c'est vrai que là, on, on, on admire vraiment... C'est de la dentelle euh, extraordinaire. Ça, pour les exégètes, c'est le ce genre de texte qui est du, des motifs de contemplation infinis. On, agit, on admire la dentelle avec laquelle il s'empare des notions communes pour les euh, approprier à un propos qui les, qui les fait éclater, en fait. <rire> et, et bien entendu, c'est là-dedans qu'il faut situer l'espérance chrétienne. Justement, Parce que, mm. et justement mm. le, le, par exemple, si on envisage la tempérance pour un, un philosophe du, de, de, de ce monde, un philosophe antique, un philosophe païen, cette tempérance, elle vise à avoir une âme équilibrée, une âme qui ne se laisse pas déborder, etc. Alors que, ici... Paul présente la tempérance comme étant le moyen, une, un, un lieu où la grâce nous éduque pour attendre l'espérance, donc pour attendre ce qui est, le, le, le, comment dire, le, le, c'est une tempérance dans l'usage des biens présents pour un, une, une, comment dire, une plénitude voilà. qui dépasse toute tempérance. Enfin qui, hein, voilà. Et de la même façon, cette justice dans le siècle présent mais c'est une justice qui est une justice qui prépare, qui insère à, au dessein de Dieu, à accueillir le dessein de Dieu. Et de même façon pour la piété, ce rapport avec Dieu qui lui-même est transfiguré dans l'attente de, de, de, la, de la venue du Christ. Exactement, c'est-à-dire que là, on voit bien, là, pour le philosophe non croyant, qu'il soit antique ou moderne, la tempérance ce sera la juste mesure dans les désirs qui permet de goûter au mieux les choses bonnes, sans excès ni défauts. Alors que la tempérance motivée par l'espérance, dans une certaine mesure, dont nous parle Paul ici, ben, ça veut dire que comparé à, à l'objet que nous donne l'espérance, qui est la vie éternelle, ben, forcément, ça relativise énormément les biens de ce monde sur lesquels, d'ordinaire, s'applique la vertu de tempérance. On voit bien que ce qui, ce qui permet d'observer la tempérance dont nous parle Paul ici, n'est pas une juste, tant une juste mesure dans l'usage des, des bonnes choses de ce monde, appropriées à notre nature, mais plutôt une relativisation des, des meilleures choses que peut nous offrir la nature au nom de ce que Dieu lui-même s'apprête à nous donner. Et c'est ça l'objet de l'espérance. Donc là, ici, évidemment, c'est admirable parce qu'on voit bien que ce sont les vertus théologales, c'est-à-dire celles qui nous mettent en prise avec Dieu lui-même, qui permettent ici de mener la vie bonne dans ce monde. C'est pour ça qu'il dit la tempérance, justice et piété dans le siècle présent. C'est-à-dire que il y a eh bien cette orientation de, de, du chrétien vers sa fin ultime, euh, qui du coup dépasse ce monde, appartient déjà en quelque manière à l'économie des derniers temps, et qui en même temps euh, permet eh bien de, de, de se comporter en en, en personne juste, tempérante, pieuse, euh, dans ce monde-ci. Donc, on voit bien ici que le christianisme n'est pas une morale de plus hein, qui, euh, qui viendrait alternative, voilà alternative, c'est ça, ni un petit supplément d'âme, voilà, c'est ça. Mais au contraire, un, un changement radical de l'intérieur, toutes, toutes les valeurs de ce monde, la, ouais. plus exactement toutes les vertus de ce monde, sont reprises de l'intérieur par ce nouvel élan qui est, elles doivent permettre de viser la vie éternelle. Voilà, donc ça c'est exactement c'est évidemment la clé, bien entendu, de notre existence de chrétiens dans ce monde ci, puisque nous sommes appelés à, dans ce monde ci, qu'ils soient croyants ou non, à exercer tout, toutes les vertus, celles que propose la morale commune, en tout cas la morale des grands des grands, des, des, grands, quoi, des, des, des grands maîtres, euh, mais néanmoins c'est bien au nom de, de la vie même, de l'espérance, de la charité et de la foi qui nous habitent. Ça, c'est vraiment, c'est évidemment des, des questions, là, on voit bien que ça a une portée immense pour l'agir du chrétien dans le monde, pour la manière dont il pense sa mission, et puis, et puis tout simplement aussi dans la manière dont, ici, ce qui nous intéresse, cultive l'espérance. Parce qu'on voit bien ici que la, la clé de la, la prospérité, probablement, de ce monde-ci, c'est la conversion chrétienne. Oui, parce que finalement, il n'y a pas d'autre véritable manière de vivre de, de, de cette, cette, vie, cette destinée humaine et, ce, et cette morale humaine que de la vivre dans cette espérance. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Autrement, sinon on est au niveau inférieur de la, de la, de la, de la conscience humaine. Je crois, frère Renaud, qu'il y avait un autre aspect dont tu voulais nous entretenir. Oui, alors il y a, évidemment, quand on est devant ce genre de texte, on n'est jamais à court de, de choses à dire. Et là, je le prends en particulier, nous avons tout un verset de, de, de l'Épître à titre, le verset 13 en l'occurrence, du chapitre 2 qui est cité dans la liturgie eucharistique. « Après notre Père, vous l'aurez reconnu, euh, attendant la bienheureuse espérance et l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » avec quelques différences de traduction française. J'ai traduit ici « avènement pour, » euh, pour rendre le, le, le, le latin « adventus »,« adventum ». Et comme nous l'avons d'ailleurs dans la traduction française de la liturgie eucharistique, euh, le grec dit « l'épiphanie glorieuse ». Bon, il n'y euh, a pas de différence majeure. Ce texte, ce n'est pas un hasard si euh, ce, ce, le verset qui, qui précède presque immédiatement la communion... Et qui est après le récit de l'institution eucharistique euh, est pris de ce moment-là, euh, puisque l'eucharistie le, le, euh, est vrai par excellence euh, l'instrument de Dieu, si on peut dire, pour faire grandir en nous l'espérance. Nous avons vu l'autre jour, une fois précédente, comment Bossuet. Euh, euh, au moment où il va commencer la Pâque, il parle de cette désappropriation du monde que produit l'Eucharistie le, le, dans le fidèle, de façon à le, le tendre vers les réalités d'en haut. Euh, et euh, c'est vrai que si on regarde de près, lorsque le Christ institue l'Eucharistie, euh, il, il, quand on regarde vraiment de, de, à, la, à la loupe, on se rend compte que Jésus a eu conscience d'instaurer un temps nouveau de placer les fidèles qui célèbrent la liturgie eucharistique dans le temps de l'espérance. À quoi est-ce qu'on le voit euh, C'est que le Jésus, lorsqu'il célèbre le rite et qu'il demande de l'accomplir en mémoire de lui, se place dans la perspective des fidèles qui vont le célébrer et qui, du coup, entretiendront sa mémoire à travers lui. Qu'est-ce qu'ils entretiendront le mémorial de sa propre Pâque, c'est-à-dire son passage de la mort à la vie, enfin de, de, de, qui va jusqu'à la résurrection, mais aussi mémorial de l'accomplissement de la Pâque juive, puisque Jésus, lorsqu'il institue l'Eucharistie, accomplit la Pâque juive, et d'ailleurs euh, se prépare à dire « ben voilà, maintenant elle est finie, puisque cette Pâque figurative des Hébreux, elle devient réalité dans le temps que j'institue ». Et voilà, ce que nous, voilà comment c'est commenté par un père de l'Église syriaque. De même que dans un unique fleuve, en une seule fois, il effectua deux baptêmes, lorsqu'il mit un terme à celui des Juifs et accomplit celui de Jean, ouvrant ainsi la porte, son propre baptême à son Église. De même, à une seule table et en une seule fois, il observe deux Pâques, celle de l'accomplissement et celle du commencement. Voilà une formule extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a deux Pâques en une seule. La... Lorsque Jésus offre le pain et le vin, et puis après c'est tout son mystère pascal qui est en fait signifié par là, d'un côté il accomplit la figure qu'était la Pâque juive, mais d'autre part il institue un temps nouveau. Et l'Eucharistie est le temps qui nous fait vivre entre ces deux Pâques. Euh... Jésus a récapitulé le passé glorieux de l'histoire du salut signifié par la Pâque juive, que, que la Pâque juive a initié en quelque sorte, mais en ouvrant la sienne par le même rite, il nous fait entrer dans les temps eschatologiques. Euh, le, vous avez, au moment euh, après avoir institué l'Eucharistie, le Christ dit « Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce désormais instaure un rapport de succession temporelle, bien sûr, puisqu'il y a quelque chose qui s'est passé avant, mais maintenant nous sommes aussi dans le temps du désormais. Donc un temps à la fois de succession temporelle, mais d'opposition logique entre ce qui précède et ce qui suit. Il y a un avant et un après de l'institution de l'Eucharistie. Et quand nous accomplissons ce geste en mémoire de lui, nous nous trouvons placés à la charnière du temps. En quelque sorte, l'Eucharistie est ce qui nous fait passer de l'ancien au désormais. Donc, dans les temps qui sont les derniers. Et euh, vous l'avez entendu, « je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai euh, » constitue peut-être une sorte, entre guillemets, de défi à Dieu de faire advenir le royaume. Hein, Jusqu'au jour où je boirai le, royaume, le fruit de la vigne dans le royaume de mon Père. Comme si la Jésus dansait un appel, une prière instante, mais sous la forme d'une, presque d'un challenge, à son père de faire advenir le royaume. Alors regardez ce que dit Isaïe, « Je ne me tairai pas jusqu'à ce que sa justice jaillisse. » D'ailleurs, pareil, je vais continuer, ce, comme un appel pressant à ce que ça se réalise. Ce défi du Christ de faire advenir le royaume, bien entendu, ça a été relevé lors de sa résurrection, bien sûr, d'entre les morts, mais aussi... Ce défi, de manière, il est toujours présent dans les eucharisties que nous célébrons, qui sont une manière de nous, de nous situer presque de l'autre côté, déjà, de l'autre côté de, de ce temps présent, dans celui de, de l'accomplissement des promesses. Avec cette, cette, cette tension de nous-mêmes, entre ce que nous sommes ici et ce que nous sommes appelés à devenir, qui parcourt l'ensemble de notre expérience, celle où nous avons commencé à croire en Dieu, et jusqu'à celle où ça s'accomplira dans le royaume du Père. Oui, vraiment, le vœu, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive dans le royaume de mon Père », instaure un temps spécial, celui de l'accomplissement à venir de son alliance avec ses disciples dans le royaume. Et ça, c'est de... dans l'Eucharistie que c'est réel. Du reste, il me semble que nous, nous, nous participons à cette, ce, ce désormais, mais ce désormais qui est en même temps une, euh, comme tu disais peut-être, peut-être un peu osé de parler de défi, lancé à Dieu, mais euh, mais en tout cas de réalisation et d'attente urgente ou de prière instante de la réalisation de cet avènement, dans la mesure où chaque communion de l'Eucharistie est à la fois un grand acte de foi euh, et la, la réception du corps et du sang du Sauveur, mais toujours sous cette, ce voile du sacrement qui nous le fait paraître sous le mode d'un pain et, et, et d'un vin, et euh, sous l'apparence d'un pain et d'un vin, et à chaque fois que l'on communie, on peut se dire « mais vivement le temps, où enfin il paraîtra tel qu'en lui-même ». Oui. Il y a une certaine... À la fois, il y a la joie de l'union au Christ dans la communion eucharistique, mais en même temps, il y a, il y a cette attente, ce désir de, le, de que, enfin, il se dévoile, qu'enfin, il se manifeste. Et il me semble que, dans, dans oui. ce moment de la communion, on peut retrouver, ou dans cette espérance que l'on peut avoir dans la communion eucharistique, on retrouve ce, ce, ce que tu dis. Tout à fait, ici. oui, parce qu'on a évoqué ça, d'ailleurs, d'autrefois, justement, le fait que l'espérance nous met en position d'un bien mais qui est encore caché, qui, qui n'est pas encore dévoilé. Nous avons abordé ça. Tout à fait. Moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ces paroles mêmes du Seigneur de de l'institution eucharistique, qui euh, instaure une fracture dans le temps, vraiment entre avant et après, et qui nous place nous qui communions dans le temps d'après. Euh, et, euh, et du coup, forcément, nous, nous continuons à être axes, c'est là, là cette parole est très. Je ne le boirai plus jusqu'à ce qu'il s'accomplisse dans le royaume de mon Père. C'est que nous sommes bien encore dans ce temps quand même un petit peu de fin et de, comme tu dis, de, de, de voilement. Cette fin s'exprime justement par le manque d'évidence de l'objet. Mais et pourtant c'est et pourtant plus nous recevons l'Eucharistie, plus nous passons de l'autre côté. Frère Éric, ton ton éclairage sur ce texte. Sur ce texte, avec le, la lumière du, du frère Renaud, nous avons vu comment le verbe incarné, instaurant l'Eucharistie, inaugure un nouveau temps, un temps qui est une tension vers la Pâque définitive, vers les temps eschatologiques, tension vers ce plus haut que nous avons perçu aussi dans ce temps nouveau qui était donné aux vertus naturelles pour qu'elles deviennent habitées de l'intérieur par l'espérance quelque chose de plus que simplement des vertus humaines, donc tension vers le plus haut. Augustin, Jérôme vont être sensibles dans ce texte de, de l'épître de saint Paul à Tite à une expression qui, plutôt que de les orienter vers ce plus haut, les fait descendre en fait d'une certaine façon dans une sorte d'archéologie de cette espérance cette expression, c'est l'expression paradoxale les temps éternels Paul, esclave de Dieu, prêche, annonce, apôtre pour une espérance, pour l'espérance promise avant les temps éternels et cette dimension du temps intervient à, à d'autres endroits du, du même extrait nous retrouvons un petit peu plus loin le temps convenable ou les temps propres de la révélation de Jésus-Christ et puis cette exhortation finale prêchée à temps et à contre-temps. La, la dimension du temps est, est importante. Mais l'expression la plus, la plus marquante, c'est ce paradoxe qui réunit temps et éternité. Expression qu'on retrouve aussi chez Paul dans la deuxième épître à Timothée. Les, les temps éternels. Alors, euh, frère David, en, en commençant cette, cette émission, euh, nous proposait comme premier type, à partir de, de la typologie, l'idée de faire revenir de loin quelqu'un qui s'était exclu, en quelque sorte, du présent, et l'attirer pour lui demander de, de nous donner le, le salut. Ici, ce n'est pas aller chercher une espérance qui aurait été prémise il y a longtemps dans le temps, c'est aller encore plus loin. Ce n'est pas aller dans des temps euh, des siècles et des siècles, c'est aller dans des temps éternels. Et c'est cette expression énigmatique qui va intriguer à la fois nos deux grands-pères latins que sont Jérôme et, et Augustin. Vous le savez, le passé peut être à la fois envisagé comme un passé parfait, ayant été accompli une fois pour toutes de façon définitive, ou au contraire un passé qui se dilue de façon imparfaite, l'imparfait. Mais il y a dans la grammaire le plus-que-parfait, celui qui vient encore ailleurs. Et ici, avec l'expression « les temps séculaires », pour Augustin, ce ne sera pas simplement allonger le passé, comme on parle de chaîne multiséculaire, où il y a une accumulation de siècles. Il s'agit d'un autre ordre, c'est de faire passer euh, cette dimension de temps dans une forme d'éternité. Il ne s'agit pas tant d'une opposition entre éternité et temps, puisque nous le savons, le temps est une créature de l'éternité. C'est tempora aeterna n'a pas été sauvegardée. Cette expression n'a pas été sauvegardée par la Vulgate, qui leur a préféré tempora euh, c est, c est secularia. C'est cool, oui, cool, cool, étonnant, je n'ai pas bien fait le lien entre... parce que Jérôme défend dans, dans, dans, dans son commentaire euh, tempora aeterna, mmh. Augustin aussi, mais la, courte, la Vulgate cool. a, a retenu euh, <coughs> secularia, tempora secularia. Alors voilà je vous lis simplement deux textes l'un de jérôme et l'autre d'augustin qui voilà mettent en lumière cette réflexion de ces, de, de ces deux pères sur les temps éternels saint jérôme d'abord dans son commentaire sur titre qui est un de ses premiers commentaires on est à la fin des années 80 du 4e siècle comment le dieu qui ne ment point a promis la vie éternelle avant les siècles éternels alors que depuis nous le savons depuis que selon l'histoire de la genèse le monde a été créé les temps ont commencé leur course par la succession régulière des jours des nuits des mois et des années dans le cours du monde qui accomplit sa révolution les temps s'écoulent et reviennent sans cesse et sont passés ou futurs. Aussi, d'après certains philosophes, il n'y a pas même de temps présent, il n'y a que le passé et le futur, parce que chacune de nos paroles, de nos actions, de nos pensées, passe au moment même où elles se produisent, et que nous les attendons si elles ne sont point faites. Avant donc les temps créés du monde, nous devons croire à une certaine éternité des siècles, pendant lesquels le Père n'a cessé d'exister avec le Fils et le Saint-Esprit et pour m'exprimer de la sorte cet unique temps de Dieu c'est toute l'éternité ou plutôt ce sont des espaces de temps innombrables puisque celui qui existant avant tous les temps est au-dessus de tout espace de temps est infini on voit bien la différence des deux ordres avec cette dimension de au-dessus 6000 ans de notre monde présent ne sont pas encore écoulés mais que d'éternité quels immenses espaces de temps quelles évolutions combien de siècles il faut admettre pendant lesquels les anges, les trônes, les dominations et les autres vertus des cieux ont été les ministres de Dieu et ont existé sans aucune succession, dans aucune mesure de temps Avant donc tous ces temps que la parole ne peut exprimer ni l'esprit comprendre, ni la pensée secrète atteindre Dieu le Père a promis à sa sagesse que son Verbe, sa propre sagesse et la vie de ceux qui croiraient devait se manifester au monde. Considérez attentivement la teneur et la suite du texte de l'apôtre, cette vie éternelle que Dieu qui ne ment pas promet avant les siècles éternels n'est autre que le Verbe de Dieu. Il a manifesté en son temps son Verbe et sa parole. Donc cette vie éternelle qu'il avait promise, c'est son Verbe qui était au commencement avec le Père, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Que le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Christ, soit lui-même la vie, c'est ce que le Sauveur atteste dans un autre endroit. Je suis la vie. Et cette vie n'est pas une vie de courte durée, limitée par un certain espace de temps. C'est une vie perpétuelle, une vie éternelle, qui s'est manifestée dans les derniers siècles par la prédication qui a été confiée à Paul, docteur et maître des nations, pour qu'elle fût annoncée au monde qu'elle fût connue des hommes d'après le commandement de Dieu notre sauveur qui a voulu que nous fussions sauvés par l'accomplissement de ses promesses c'est très vertigineux hein, ce texte de, Paul, de, de Jérôme pardon. on voit comment Jérôme prend conscience que d'un coup Paul prédicateur euh, eh bien euh, fait cette archéologie extraordinaire en se rendant compte que grâce à l'expression des temps éternels cette promesse qui nous fait vivre aujourd'hui eh bien, elle est d'avant les temps éternels, donc dans un autre ordre qui est l'ordre de l'éternité même de Dieu, avant même cette réalité énigmatique des temps éternels. Et, et inversement, cela ne fait que renforcer, pour reprendre ce que développait Renaud juste avant, la, la rupture qu'introduit la venue du Christ. Oui. La venue du Christ fait vraiment, c'est ce dessein éternel, ce projet éternel, oui. cette oui. volonté éternelle oui. qui vient euh, introduire oui. une, une charnière dans le temps entre oui. l'avant et l'après. Oui. Hein. Oui. oui, parce que ce temps, ce temps nouveau inauguré par l'Eucharistie, il est promis dans cet avant euh, temps des, mmh. des siècles éternels, des temps éternels. Et bien, il y a une sorte de chevauchement en fait entre ces deux temps, enfin le temps empirique dans lequel nous vivons et ce temps sacré en quelque sorte, ça se chevauche. Ça, ça, oui, ça se chevauche ça se chevauche dans sa réalisation, voilà, pas dans ça, sa promesse. Non, non, voilà. La promesse, l'idée de, des temps éternels, d'éloigner même des temps éternels, c'est vraiment de faire cette promesse, de la faire germer dans un au-delà du temps, d'une certaine mmh. façon, dans quelque chose qui est hors même des temps éternels, qui était déjà une façon paradoxale de parler du temps. Et c'est là-dedans que nous place l'espérance. Et c'est là-dedans que nous place l'espérance, parce qu'elle vient de là. Mmh. Venant de là, elle nous place dans cet autre ordre qui est Dieu. Mmh. Augustin est peut-être plus, euh, plus saisiste, enfin plus plus concis peut-être dans la cité de Dieu, au, chap... au... au livre 12. Augustin cite la, cita... la citation de Paul à Tite, « C'est dire clairement qu'il y a eu dans le passé des temps éternels, lesquels pourtant, Augustin est plus théologien peut-être, lesquels pourtant ne sont pas co-éternels à Dieu. Or, avant ces temps éternels, Dieu non seulement était, mais il avait promis la vie éternelle, qu'il a manifesté depuis au temps convenable. Et cette vie éternelle n'est autre chose que son Verbe. Maintenant, en quel sens faut-il entendre cette promesse faite avant les temps éternels à des hommes qui n'étaient pas encore C'est sans doute que ceux qui devait arriver en son temps était déjà arrêté dans l'éternité de Dieu et dans son Verbe qui lui est coéternel. On a vraiment une, ici une belle saisie, je crois, de ce mystère des temps, et, et comment la promesse traverse ces temps-là, mais bien d'ailleurs. En fait, on, on a quand même, avec la, la, même, la même perspective, on a quand même deux, mais ça là on voit apparaître, deux, deux approches de, de réflexion sur le temps. Hein. On voit bien comment chez euh, Jérôme, euh, il, il essaye de sauvegarder l'idée même de temps, oui, en, en, oui, oui. Même, y compris en la, en la rallongeant, en lui donnant, mm -hmm. en l'étirant oui. euh, euh, à toute la dimension de, euh, de la création des anges et de la vie des anges oui, oui. Et, de, et de la durée du monde, oui. en fait. Et, et comme s'il y avait effectivement une superposition de temporalité. Oui. Et puis, au, au fond, quand on remonte au plus profond, on, on tombe sur cette éternité voilà, de Dieu. Voilà. Alors qu'Augustin est, est plus attentif peut-être à, cette, à, cette, à, à marquer la distance, il y a d'un côté le temps du monde et le temps des anges, et puis de l'autre euh, l'éternité la, de Dieu. L'éternité c'est le propre de Dieu, le temps c'est le propre des créatures. Hein. Et il me semble, y a, y a, voilà. on, on voit ici en fait des théologies de la création oui, qui oui, se mettent oui. en place et qui sont, euh, qui sont assez différentes, mais qui ont un impact direct oui, sur l'espérance. Oui, oui, parce que notre espérance, elle s'enracine dans cette promesse, qui dans cette promesse, pour Augustin, n'est pas dans le temps, vient de l'éternité parce que c'est l'éternel lui-même qui l'a formulé. Comme tu dis, c'est une généalogie, c'est-à-dire, oui, regarde oui, d'où oui, vient voilà. la promesse, oui, à quel moment oui. elle a été forgée, oui. hein, et tu comprendras là où Alors, elle Où elle t'emmène. Oui. Et en fait l'espérance, c'est la vertu qui permet de vouloir ce bien qui est niché dans l'éternité en quelque sorte. Pour ma part, je vais pas revenir <coughs> Pardon. je ne vais pas revenir sur, euh, sur cette, ce commentaire d'Augustin parce que euh, Thomas revient à peu près dans les mêmes termes sur, euh, sur ce texte, mais je vais souligner deux autres aspects. Le premier, sur la première partie, que, concernant euh, Paul, Paul qui parle de lui-même. Euh, voici ce que dit Thomas sur ce texte. La, celui qui salue au commencement de, ce, de cette lettre se décrit lui-même selon la fin. C'est-à-dire, il, il, il, il dit ce qu'il est, apôtre, mais apôtre, Selon la fin, il y a une manière propre d'être apôtre quand euh, on vit pour la fin. Or, la fin, c'est l'espérance de la vie éternelle. Car, bien que Moïse puisse être appelé un apôtre, car il était envoyé par Dieu, cependant, Moïse n'était pas un apôtre dans l'espérance de la vie éternelle, mais dans l'espérance de la terre des Hivites et des Amorites. Paul, en revanche, est apôtre dans l'espérance de la vie éternelle. Jean 640 Telle est la volonté de mon Père qui m'a envoyé que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle, et moi je le ressusciterai. » Voilà ce dont vit Paul. De même, premier épître de Pierre, on a, on a vu que dans un autre épisode que telle était effectivement l'espérance de Pierre, il nous a régénérés dans l'espérance vivante. Et de même encore, Romains 5, « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire des fils de Dieu. » Donc voilà ce caractère apostolique, ce, ce sens qu'a l'apôtre, d'être un apôtre dans l'espérance de la vie éternelle. Deuxième, euh, deuxième aspect, euh, je me tourne maintenant vers la, la fin de notre texte, pour revenir à cette bienheureuse espérance. Lorsque Paul dit, explique Thomas, lorsque Paul dit que nous attendons la bienheureuse espérance, il instruit Tite au sujet de la fin. Et cette fin consiste en deux choses. D'une part, la gloire de l'âme dans la mort. D'autre part, la gloire du corps lors de la venue ou de l'avènement du Christ. Jean 5, 28, le Christ dit, « Viens l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. » Voilà cette gloire du corps qui est attendue. Pour ce qui concerne la gloire de l'âme dans la mort paul en parle en disant que nous attendons la bienheureuse espérance et ceci s'adresse à ceux qui placent la fin de l'homme dans l'acte des vertus en ce monde ci voilà nos philosophes antiques euh, et que thomas a, très, a bien vu ce, ce, ce parallèle ce, cette manière de, de reprendre les thèmes de la morale antique et Thomas, adresse, euh, enfin, Thomas remarque que Paul s'adresse ici à, ceux, à ces moralistes de l'Antiquité qui placent la, fi la fin de l'homme la, de dans l'acte des vertus en ce monde-ci. Or, cela n'est pas vrai que l'homme ait pour fin d'être vertueux ici-bas. Car même si nous vivons sobrement, même si nous vivons pieusement, même si nous vivons de manière juste, nous resterons encore dans l'attente d'autre chose il y aura toujours quelque chose à attendre mmh. et c'est précisément ce dont on parlait tout à l'heure, hein, euh, euh, il y a un besoin pour toute morale humaine de trouver cette espérance dans la vie éternelle si elle ne veut pas finalement tourner en rond, hein, mmh. tourner en rond ou en tout cas tourner court, c'est-à-dire ne, ne valoir que pour ces, les, les, ce monde-ci. Euh, et Thomas, d'ailleurs, a, a, deux, a une, une citation étonnante. Il renvoie à cet endroit un, un passage de Job euh, qui dit « Laisse-le, tel un mercenaire, finir sa journée. Hein? » Bon, il, je ne vais pas m'attarder, mais c'est très intéressant, je trouve, cette, cette référence à Job sur la, la, la vie mercenaire, finalement. Hein? La vie mercenaire. Euh, et puis, il renvoie aussi à Isaïe 30 « Bienheureux ceux qui l'attendent. » Pour répondre à cette tentation de rabattre la, la vie humaine sur euh, la vertu en ce monde, du reste, c'était déjà quelque chose d'assez admirable que d'avoir cet idéal de vertu en ce monde. Quand on voit aujourd'hui l'idéal de vie communément répandu, euh, l'idéal antique avait quand même une certaine noblesse. Pour y répondre, Paul emploie l'expression attendant la bienheureuse espérance, qui peut s'entendre de deux manières soit en ce qu'elle est l'espérance de la béatitude. Et euh, ici, euh, c'est parce que l'espérance attend cette béatitude que l'espérance est l'attente de la béatitude et donc bienheureuse. Euh, donc bienheureuse en raison de la fin. Mmh. Soit parce que l'attente fait les bienheureux. Et voici ce que Thomas disait dans un autre commentaire sur 2 Corinthiens 1. La tribulation en elle-même est pénible, mais si on la regarde par rapport à la fin, la tribulation est joyeuse parce qu'on la supporte à cause de Dieu et de l'espérance de la vie éternelle. Et donc, cette bienheureuse espérance, on a déjà eu l'occasion à nombreuses reprises d'y revenir, cette, euh, cette bienheureuse espérance, elle est bienheureuse parce qu'en fait, elle nous fait porter le poids du jour avec cette légèreté, ou en tout cas cette allégresse, que, euh, qui vient de la promesse qui est faite euh, de ce, par rapport à, à ce que nous vivons. Paul se tourne ensuite vers la gloire du corps, et c'est l'autre aspect de la fin espérée, et il dit que nous attendons la venue de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, lui par qui ressusciteront les morts. Et donc cette attente, nous sommes placés, si l'on peut dire, dans cet entre-deux, entre d'un côté cette espérance pour l'âme, qui nous vient du baptême, qui nous vient de la grâce, et nous avons vu qu'elle nous place justement dans ce temps nouveau, qu'elle nous place dans cette, cette, cette dynamique nouvelle, et de ce point de vue-là, elle est bien heureuse, et en même temps, dans cette attente de l'avènement du, du Christ, euh, avènement du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, parce que cet avènement, c'est ce qui accomplira l'espérance, puisque il y aura la résurrection des corps. « En effet, dit, conclut Thomas, celui qui aime son ami l'attend avec le désir qu'il vienne. » Et on voit bien ici que euh, la, la vie de la grâce euh, nous, nous, nous, dit, nous tend vers l'avant, et en même temps, elle elle nous donne ce, ce, cette présence déjà du Christ, mais qui espère mm -hmm. une venue plénière, qui espère un, un, un retour avec cette épiphanie dont nous parle le, le Paul dans, dans, dans cette épître. Adiutorium nostrum in domini, qui feci celum et terram.